Challenge de Smoky, ouverture du Silent non Chinois. ok bon comme vous pouvez voir un petit indélicat a réussi à fendre le rotor en deux Donc, on a clairement deux parties distinctes et du coup bien plus difficile pour appliquer la tension c'est pour ça que j'ai un peu triché en l'appliquant par le panne -ton. mais bon vous pouvez voir si on essaie de l'appliquer par en bas ça écarte les deux parties. Par en haut c'est guère mieux, les deux parties qui s'écartent. J'avais réussi à l'ouvrir initialement en utilisant un tenseur plat. Mais je crois que du coup le cylindre est devenu plus difficile que ce qu'il était à la base. Et bon. Trichant un petit peu pour mettre la tension, ça souffle quand même. Voilà.